Nous proposons une formation de développeurs web et web mobile euh, au sein de le, du réseau d'écoles WebForce 3, euh, qui est un réseau qui forme euh, de manière intensive au métier du numérique. Donc La formation développeurs web et web mobile permet à une personne euh, d'intégrer la formation sans prérequis de diplôme et de devenir un développeur junior. Forme au métier de développeur web et mobile. Donc, ce métier permet d'accéder euh, aux métiers tels que développeur web junior ou intégrateur web junior euh, et pouvoir euh, gérer euh, de manière euh, totalement autonome à la fois le back-end et le front-end pour être euh, pluridisciplinaire et pouvoir euh, travailler sur plusieurs projets. La formation euh, est ouverte à toutes les personnes sans prérequis diplôme. On accepte tout le monde, que ce soit une personne euh, qui soit étudiante, autodidacte, après bac, salarié ou entrepreneur, peu importe. Euh, ce qu'il faut en fait, c'est que la personne ait juste un projet professionnel motivé euh, et euh, de, de vouloir intégrer la formation euh, qui est plutôt intensive. Donc euh, au sein de Webforce 3, euh, que nos étudiants soient juste motivés à intégrer nos formations, avoir une appétence pour la communication, l'intégration en équipe, une appétence pour le numérique et vouloir vraiment faire son métier. Ensuite, il n'y a pas de qualité spécifique qu'on demande à l'entrée de la formation, mais de toute façon, Webforce 3 accompagne tous ces apprenants dans le développement de soft skills c'est-à-dire le développement de qualité qui permettent de renforcer sa posture professionnelle et de pouvoir être intégré en entreprise de, manière, de façon réussie. Donc la formation de développeurs web et web mobile chez Web4Sois, c'est la garantie de 90% de retour vers l'emploi. On a une forte euh, optique d'accompagner vers l'emploi tous nos apprenants et nos alumni d'ailleurs puisqu'on les accompagne tout au long de la vie ils ont accès à la plateforme de cours en ligne tout au long de la vie et on fait en sorte que cette communauté d'alumni soit vraiment active soudée, solidaire et qu'ils euh, puissent voilà, évoluer en compétences, évoluer en réseau et pourquoi pas revenir au sein du réseau de Webforce 3 pour compléter leurs compétences de développement concrètement euh, avec euh, les formations de développeurs Symfony donc sur un framework euh, un peu plus avancé ou en faisant développeur Unity, par exemple, en jeu vidéo. Voilà.